Coucou tout le monde les Battle Gondiens, j'espère que vous avez bien suivi Vous allez voir une gamme incroyable qui va vous aider à progresser avec tout simplement le meilleur perso du jeu, c'est Galéwix. Alors Galéwix, c'est un perso. Souvent on dit c'est un peu polarisé, c'est soit top 1, soit top 8. Non, il y a vraiment une façon de faire. Euh, il y a plein de, de, de choses techniques qu'il faut euh, mettre en place pour euh, finalement assurer les top 1. Alors ça ne veut pas dire que en regardant cette vidéo vous allez tout le temps faire top 1 avec Galéwix, mais on va dire que dans les games vous polarisez un petit peu au lieu de faire 1 ou 8, bah vous allez faire 1 ou 1. Et évidemment, il y aura toujours des games où ça ne va pas très bien se passer, vous n'allez pas trouver vos cartes. Euh, de tempo, vous n'allez pas trouver vos cartes pour euh, à acheter, à revendre pour générer des pièces, bref, vous allez être dans une situation où vous n'avez pas trop trop de chance finalement et dans ces games là, comme toutes les games, comme avec tous les persos, bah, vous allez devoir mettre en place des choses euh, extrêmement tempo, pas forcément très agréables à mettre en place, mais voilà, où à un moment tout le monde va up, vous ne vous pas, vous achetez dans la taverne, et vous essayez d'assurer un top 5, un top 4, un top 5, parfois un top 3 et de temps en temps un top 6, mais au moins vous n'avez pas fait top 8. Mais dans la plupart des games, parce que c'est ça aussi, Galewix, c'est un perso qui est quand même beaucoup plus stable qu'on le pense. Dans la plupart des games, vous allez mettre en place finalement des choses qui vont vous amener de temps en temps à faire top 1, mais aussi par définition, vous allez entre guillemets polariser votre gameplay et de temps en temps, vous allez faire 8. Mais non, vous n'êtes pas censé faire ces 8. Voilà, voilà. bref, cette vidéo va vraiment énormément, je pense, très pédagogique. Elle est très pédagogique, elle va vous aider à mieux maîtriser ce perso, ne plus avoir peur de le piquer, ne plus avoir peur de faire 1 au 8, 1 au 8. Et vraiment d'assurer un maximum de top 1-2. Vraiment. Enfin euh, voilà. J'espère que ça va vous aider à progresser. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. À vous abonner si ce n'est pas euh, déjà fait. Et je vous souhaite un délicieux visionnage. Il y a les c'est pas mal. Hein il y a Pirate. Il y a Murloc. Il y a LM. En vrai, il y a les bonnes restes pour Gali. Il faut juste arriver à tempo au début. Il ne faut pas jouer avant d'avoir. Ça, c'est important. Mais... Je pense qu'on a un joli, euh, un joli Gallywix. un joli spot en tout cas pour voulez. Bon, ça c'est pas Fifou, <rire> c'est pas Fifou. Euh... Gally, j'arrive pas trop à le jouer. Bah en fait, l'erreur le, le, que, que, que, que font la majorité des joueurs avec Galis, c'est de vouloir jouer avant d'avoir. C'est-à-dire de vouloir commencer à faire des combinaisons de pièces, de choses comme ça, sans tempo. Parce qu'en fait, tu peux faire des pièces avec ce perso, ce perso. Mais si tes tours de pièces te font perdre à chaque fois 7-8 points de vie, bah ça n'a pas de sens. À partir du moment où tu vas commencer à avoir la carte, ou une carte de construction, bah en fait euh, tu n'auras plus le temps de construire et tu vas te faire éclater. Donc, il euh, faut dans un premier temps mettre en place la tempo et naturellement, tu vas arriver à développer. Mais il ne faut pas polariser tes games. Donc c'est la grosse difficulté avec Galewix et je pense que. Je, enfin j'espère que cette, cette game va t'aider à un peu mieux comprendre le perso. Non j'ai fait pas mal de games sur YouTube avec Galewix où justement je réexplique ça à chaque fois. Dans la façon de mettre en place la tempo dans un premier temps. Salut Matt Mortel, hello hello. Bon si la 2 est bonne on l'achète, sinon hop hein. Je préfère utiliser un rôle dans la 3. Ne le dites pas aux autres, mais que vous Anarchie, invoquer 16 serviteurs. Anarchie à la ménagerie, ok. Pas mal. Il est 3, avec un pirate par contre. Bon, ça peut être un 3, hein, son pirate. On n'a pas d'infos. Merci à Fufis pour le prime. Au château, on a 8 pièces. Donc si on trouve un Bourbissa, si on trouve un LM bleu, si on trouve le moindre petit truc qui fait des pièces, c'est vachement cool. On perd ça. Je crois qu'on va même acheter ça, ça et ça. On va pas, on va franchement le garder ce rôle. En termes de tempo, on est vraiment strong, là. Ça, ça, ça. ça. Le ouais, 8-9, c'est vraiment fat. Là, on peut totalement rattraper la tempo qu'on n'a pas eu avant. Enfin, la, la, ouais, la tempo sur ceux qui ont fait achat, achat. Merci, Flamingold, pour le prime. Merci beaucoup. Merci, à Fefiz, Merci, Flamingold. Merci à vous. Merci de votre aide. Merci infiniment. Et bienvenue, surtout. Là ça, ça tient bien Après euh... Mais ça veut pas dire qu'on va jouer pirate hein. Très important ça Très important à comprendre C'est pas parce qu'on a ça Ou une mini ossature pirate Qu'on va jouer pirate On va jouer en fonction de ce que Bob nous propose Mais plus dans la 4, la 5, voire plus Ça c'est la tempo Ça c'est ce qui nous permet de tenir Et ce qui nous permet de up on va réaliser en gros dans les 5-6 premiers tours. Merci Matt Mortel pour le soutien. Merci pour le Prime. Merci beaucoup. Ah. Et pourtant lui il est 2. Hein. Il est 2 plus le pouvoir héroïque et on arrive à tenir. Après il a acheté des trucs bizarres. Ben. Ça c'est bien, ça fait des pièces. ça c'est quand même quelque chose d'assez fort sachant qu'en général on va quand même plutôt tendre vers soit pirate, soit élem, soit murloc dans l'ordre je dirais murloc avant euh, pirate il faut quand même l'ardeur alors que murloc il faut un peu tout donc je pense que je vais le prendre lui je pense qu'il va vite grossir ça j'aime pas ici l'avantage c'est que Genre roll, vendre goutte acheter quelque chose de bien. C'est jamais une pièce perdue parce qu'on la récupère autour d'après. Donc peut-être qu'avec un autre perso, on aurait quand même acheté quelque chose. Là, je pense qu'avec ce perso, on peut vraiment se permettre de faire ça. Hop, hop, voyez. Oui. temps, on va peut-être faire le up. Ah ouais, ok, souvent je fais l'erreur de partir sur un début d'ossature de, de compo, mais du coup, non, faut attendre encore. Ouais, ouais, faut. Bah, avec tous les persos, mais avec des persos comme ça, qui sont vraiment très forts avec certains archétypes, il faut vraiment attendre, quoi. En fait, si t'as la tempo, t'as le temps d'attendre. C'est pour ça que bien réaliser une tempo, ça te permet vraiment de bien attendre. Franchement notre board il est pas mal, je pense qu'on peut faire ça. Honnêtement il y a sûrement un double vente à C'est pas dingo, mais de toute façon il faut faire, il faut générer tout le temps des pièces. Ou voilà, alors on vire la getter pour le reprendre au tour d'après. Pour la tempo en début de game, euh, moi j'aime bien tout mettre sur une. Il faut, faut éviter de, de, de donner de la polyvalence à, vo à votre board. Enfin pas de la polyvalence, d'homogénéiser la, la puissance de votre board parce que Franchement ça ça va, ça va sûrement virer ça ça va virer et ça même ça peut virer dans l'absolu. Donc euh, c'est bien de, de, de vraiment tout mettre sur une créature. Une créature peut générer beaucoup de value à elle seule. Surtout qu'elle aura beaucoup de points de vie, beaucoup d'attaque. Donc elle va pas à un moment s'écraser dans un truc. C'est possible. Mais euh, voilà ça c'est important au début. Et euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre Enfin, Voilà. Et c'est pas parce que vous jouez Murloc qu'il faut virer Pillar ici. Parce que le PR c'est la deuxième plus grosse créature donc la tempo. La tempo, la tempo, la tempo. Si vous avez la tempo vous allez faire top 1 avec Galewix. Ça c'est très intéressant. Je pense que up est un peu greedy là. Je que je suis à 34 mais je pense que je peux me permettre de faire un tour sans le up. Bon, Peggy, c'est intéressant hein, avec ça. Faire. Je le joue, lui, parce que comme ça, si avec Gator, je le triple, j'aurais activé son effet. Là, on a fait un joli tour tempo. Euh... Voyons, navigateur. navigateur je C'est un peu pareil en fait. Il y a autant d'itérations l'un que l'autre. En termes de stats, je crois que c'est mieux. C'est Bran. Bran ou l'ardeur. Les deux sont infâmes. Hein. Bran, peut-être. Et là, prochain tour, on va up pour aller ch choper Bagargouille. Un peu les poisons dans l'absolu. Enfin, voilà. Donc là, on est top 1, normalement. Tu forces la recherche du Bran à chaque fois quand tu joues Murloc Ouais. À part si tu joues... Euh... ouais t'es quand même obligé. À part si tu joues Gal... En vrai, même à Galwix, tu peux ne pas jouer Bran. Genre, tu peux rester 5 à tourner, à tourner, à tourner, à ne pas trouver Bran et quand même faire des trucs corrects. Mais vaut mieux Bran quand même. Avec Fongimentien aussi, tu peux sans mais. En fait, ça dépend des spots. Si, ad si les adversaires ils jouent. Euh... Donc, on va le remettre dans le pool. Pour bon, ça, évidemment. Pour bon, ça, ça va virer maintenant. Ah. Ah, on va faire ça. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une caisse pour le dérangement. Je ferai trop. mieux. Je vais faire le médium. Engagez un autre okay. tant que vous le pouvez. Euh... Donc, euh, ouais, enfin, vaut mieux, Bran, quand même. Mais il ne faut pas trop s'enflammer non plus. C'est pour ça que l'ardeur, ça pouvait être intéressant, mais on partait de zéro, quoi. Alors, certes, on avait un PR, mais l'ardeur seul, non doré, même avec Gallywix, c'est quand, même... quand même moyen. T'as un tour moisi pour un tour correct, enfin, vous voyez Donc, voilà. Ça reste une compo très difficile à faire quoi, euh, l'ardeur euh, enfin, euh, APM. Il n'y a pas besoin de faire la compo du siècle pour, pour faire des top 1 des top 2. faut faire une bonne compo. Vous voyez C'est-à-dire que ça, cette compo, je pense qu'on fait souvent top 1. On peut faire 2, mais si on fait 2, ça veut dire qu'on va jouer contre un lardeur man infini. Mais ce sera des games tellement rares qu'il faudra pas considérer que c'est la norme. Un poil gris de ce bran, mais... Une recrute, que vous le Un poil. j'aurais dû faire anomalier puis machin my bad bon, c'est pas très grave hein. ça fait quel curve pour arriver à ce spot euh, une classique euh, non une 3 une 3 une 3 mais après tu fais moi je conseille plutôt la classique hein. pour le coup euh, essayer de, de jouer vraiment euh, tempo donc classique plutôt et naturellement en fait si le spot est bon c'est-à-dire, si elle est bonne race, naturellement, vous, arrivez, vous allez arriver à, gérer, à générer des pièces, donc à générer de la tempo, mais tout ça, ça part quand même d'avoir une ossature correcte et de ne pas être à 15 PV et, et être mourant, quoi. Si votre tempo est pas bonne, si vous êtes en train de souffrir dans la game, vos ups, ils vont être trop compliqués à réaliser. Et ce sera trop frustrant, quoi. Bon, lui, doit être fort, non Taverne 6. Il a un faucheur. Ouais. Oh, C'est super bien tapé pour nous. On a de la chance. Oh, il a des massacreuses. En fait, il a un beau board, mais il a des massacreuses. C'est dommage. Il est des mauvaises cartes. <rire> en fait, il a une ménagerie incroyable. Mais en 2020. quoi. Après, ça reste incroyable pour un tour 9. Hein. Oh, là, en 2020, il aurait fait 100% du temps top 1. on n'est pas en 2001 quoi en 2020 ah, c'est peut-être lui qui fera toute la différence engagez une recrue tant que vous le pouvez vous avez soin celui-ci ne me plaisait pas non plus tenez, voilà une pièce pour le dérangement Eh hey, donnez-moi des trucs viables là ah, pas mal, hein. vous êtes sur la liste des invités, champion du monde. Euh, on a 8, donc 8 et 8, 16. Donc lui, il prend plus 16, plus 16 à la fin du tour. Il va vite rattraper les cocos et lui, il va vite virer. Et vous voyez, le truc qu'on a commencé à booster dès le début, bah, finalement, c'est pour le moment une des cartes les plus puissantes. Bon, il va vite être rattrapé, mais il nous permet de tenir et de rester à 25. Je... J'ai taunté lui pour bloquer un Leroy. Comme ça, euh, s'il a que Leroy... Il écrase un maître des réalités. Le truc c'est que maître des réalités sera gros. Donc ça serait insensé de taunter un gros. D'avoir un gros en taunt et d'avoir un autre gros en taunt. Sinon dans tous les cas l'héroïne me fracasse ou m'aunted. Donc je fais un gros taunt et un petite merde. Une petite merde tauntée. Tu saurais pas pourquoi BG n'est plus e-sport Euh si je sais pourquoi c'est parce que Blizzard a décidé d'arrêter. Ouch. Ouch. Ouch. On est à 11. On n'est pas ouf. Jouer contre euh, personne. Des ah. gens, mais personne de décédé, du moins. L'important, c'est de jouer des serviteurs. Ah, je vois ce que vous voulez faire. Ouais il est pas mal ce tour. <rire> il est pas mal. Et puis ça a bien grossi ce garçon. Ouais il est pas mal ce tour. Salut Venom. Hello Fichou t'es toujours aussi beau. Continue comme ça. Merci c'est gentil. Après mon but c'est d'être fort. Plus que d'être beau. <rire> Donc j'ai raté. <rire> Je faire être fort qu'au beau. Ça sert à pas à grand chose d'être beau. Alors que d'être fort au jeu, c'est vachement plus agréable. Ouais, le retour d'Amule, j'avoue que Pirate Murloc, tu te régales. Même, même Nomi, hein, franchement, c'est vraiment cool. La carte était très intéressante avant. Ça, c'est des super match parce qu'on monte des tonnes de stats. Merci Zakune tu fort et beau ah je préfère merci beaucoup 40 mois déjà merci pour ton aide et merci infiniment merci pour ton sub et merci de, de m'aider dans mon travail merci infiniment très important ce que tu fais vraiment merci Fadalus pour le prime merci beaucoup il était gros lui hein ouais il avait vraiment un beau board je peux presque dire qu'il s'est fait Hyrule par nous. Oh waouh Je pense pas avoir envie d'un autre maître. J'ai pas le temps de niaiser. Ce vous trois. Il faut le tunnelier quand même contre Mecha. Je suis pute. Recrue, tant que vous le bon ça ça sert à rien, on a des tonnes de stats. Hein. Bah, j'ai plus le temps de niaiser là. Un de perdu, une pièce de gagné. Et voilà qui promet. Par une tasse de, de thé. Monsieur, il n'est pas pu l'acheter enfin, j'ai perdu non si je bute ça c'est bon oh mais je buterai forcément ça non, on pas pu l'acheter c'est pas grave ça c'est joué à rien merci Bob le Rodeur merci beaucoup merci pour ton aide Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Allez-y, engagez une de ces représentants. On va commencer à prendre les héroïnes. Hein. Donc on a on a autant de mana qu'un. Ça je prends pas. Ça je prends pas. Je peut-être lui vous le tripler ça. Vous n'avez soif bah Évidemment que j'ai soif. Merci à euh... Chumi. Il s'est passé quoi Ah oui, à merci pour ton Prime. Et hey, en plus, c'était le 26 e abonné de la journée, ça porte chance. Merci à toi, Chumi. Merci beaucoup. Bienvenue et merci. Ouais, je peux... j'hésitais à up taverne 7, mais. C'est du BM. Bon. Contre Mecha, on prend Tunnelier. Et contre l'autre, on prend. Euh, je pense que c'est Mecha qui va gagner. Non, c'est l'autre. Bon bah, peut-être que Tunnelier est quand même bon contre l'autre. Je vais faire un autre tonne de plus ou pas Pas sur Mounted. Je pense que j'ai envie de prendre de la stat. Hein. Je pense pas qu'il ait que des poisons ce gars là. ah let's go hein. ce pas un, pas un endroit pour les mortels le Leroy il pique un peu mais si elle a pas Leroy ça ça prend tout son board hein. je vous avais dit hein, top 1 je suis pas un menteur hein. mais vous voyez il fallait être pragmatique et la tempo quoi donc euh, ceux qui maîtrisent pas trop Galewix, je sais pas si ça vous a aidé mais je pense que c'est une game euh, une game assez intéressante parce que c'est pas une game où on a méga chaté mais c'est une game où le perso est tellement fort que si on arrive à respecter un petit peu justement cette phase de construction, si on arrive à essayer chaque tour quand même d'améliorer sans se projeter trop vite dans les tavernes, de toute façon avec les pièces on a la possibilité à un moment de se, de se projeter mais voilà, il faut pas se presser avec Galewix. Et franchement, vous allez ne plus polariser vos games, c'est-à-dire que quand ça va mal se passer, vous allez faire 4-5. Et quand ça va se passer normalement, bah en fait, vous allez faire tout le temps 1 et 2. Alors parfois, vous allez faire 2, vous allez tomber contre un gars qui a l'ardeur dorée, il monte des tonnes, machin. Mais il ne faut pas remettre en question votre gameplay. Typiquement, là, si je perdais contre pirate, il ne faut pas que je me dise derrière, « J'aurais dû prendre l'ardeur un moment et pas partir sur Murloc, j'aurais pu peut-être le gagner. » Non, en jouant comme ça, vous allez presque tout le temps faire 1. quoi.